Bonjour à tous, je fais cette demande de contact pour Pamela, Pamela Claise, qui aimerait recevoir un message de sa tante. Je ne sais pas si c'est trop tôt. Sa tante est née le 18 du 6 1947 et elle est partie le 25 du 6 2020. Merci mon guide. Bonjour madame. Bonjour madame, est-ce que vous êtes là s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce que vous êtes là, madame oui. Pamela aimerait savoir si vous allez bien. Oui. Pourriez-vous, s'il vous plaît, comme je n'ai pas de nom, me donner votre nom Pouvez-vous répéter votre nom, s'il vous plaît, madame <t en> <t en> Est-ce que vous êtes bien s'il vous plaît <t 'en> Merci Madame, vous pouvez remonter, au revoir. Oui. Il s'agit de la mise